Et yo tout le monde c'était Ridil, on se retrouve pour une vidéo trick easter egg Et cette fois-ci on va aller voir du côté d'Allo 3 dans la mission autoroute de Tsavo Et c'est un trick qui va nous permettre d'avoir beaucoup de Warthog Genre vraiment beaucoup, beaucoup de Warthog Donc pour ce faire on va commencer dès le point de rendez-vous, bravo On n'a pas besoin de crâne, on peut le faire dans n'importe quelle difficulté Mais en facile c'est beaucoup plus facile On peut le faire de 1 à 4 joueurs, il est très simple à faire Et très rapide aussi, sauf si vous voulez un résultat convaincant Où là ça peut être quand même un peu plus long alors on va avancer jusqu'à la sortie de la grotte qui débouche sur l'autoroute détruite et l'arène où il y a les apparitions et les choppers. On va clean la zone en tuant les deux petites brutes. Et là il va falloir avancer euh, de l'autre côté du pont qui est détruit. Puis euh, revenir euh, en arrière sur la première partie du pont qu'on aura quitté. Alors le principe du trick en fait ça va être de tuer les passagers des Warthog alliés. Puisqu'il y a une chose à savoir c'est que dans cette zone... Quand vous n'avez plus d'alliés, il respawn avec un Warthog. Voilà. Donc il y a deux alliés et ça vous permet de faire spawn un ou deux Warthog de manière systématique. Donc à savoir que quand vous venez de tuer un Warthog, il va automatiquement... Essayer de reprendre la rampe pour passer de l'autre côté du pont, ce qui n'est pas très pratique avec tous les ennemis qu'il y a. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se débrouiller pour les immobiliser, euh, pouvoir clean les Warthogs. Et une fois que les alliés euh, voudront vous trahir, et eh bien en fait, euh, ils ne passeront plus de l'autre côté du pont, ils n'essaieront plus de prendre la rampe, ils seront trop occupés. Essayez de vous tuer. Alors pour moi la meilleure méthode c'est de les tuer au BR Puisque ça permet de garder des Warthogs en bon état ce qui est plus joli Le problème c'est que si vous êtes seul vous allez vite tomber à court de munitions de BR Là où quand vous êtes plusieurs vous pouvez vous trahir pour en avoir de nouveau Sinon vous avez aussi la technique du chopper Qui permet de tuer les Warthogs à l'endroit où ils respawn Ça les abîme mais quand psychologiquement vous en avez marre Et ben c'est vraiment pas mal du tout Vous avez aussi la fameuse technique du Warthog qui est un petit peu moins efficace, mais qu'on aime quand même pas mal. Alors ça a un avantage de tuer les Marines dans les Warthogs au spawn, puisqu'au bout d'un moment, les Warthogs vont complètement se bloquer, ne pourront plus bouger, ce qui vous permet de garer les premiers Warthogs que vous aurez fait spawn. Voilà, pour faire joli, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire spawn autant de Warthogs. Donc une fois que vous aurez bien placé vos Warthogs, je vous conseille d'aller tuer les, les apparitions, puisque sinon... Euh... Elles peuvent tirer dans le tas de Warthog. Auquel cas vous serez extrêmement triste. Voilà. Et si tout se passe bien au bout d'une petite demi-heure vous pouvez arriver à un résultat plutôt convaincant. Donc moi de mon côté j'en ai mis 42. Voilà. J'ai fait un rectangle de 6 x 7. Alors ça ne sert absolument à rien. Ce trick ne sert absolument à rien. Mais je l'adore. Voilà. Et dites moi que ce n'est pas un minimum satisfaisant. Je vous croirais pas. En tout cas j'espère que cette vidéo trick vous aura plu, moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive à l'eau